Urgence Draguignan Pour un, pour un quoi ça juste Ok Là tu vois arracher un rétro Il n'y a rien de tel Je vais passer par là Bon il faut bien bosser hein. bon salut tout le monde la famille j'ai la chance d'avoir un support pour mettre mon téléphone c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça je sais pas si vous avez regardé le, le fight night hier soir là, sur sfr vous avez vu le combat d'yohann vous avez vu l'allemand comment il s'est fait massacrer je me suis régalé j'ai vu bob sap toujours fidèle à lui-même c'est à dire un gros boulet une merde qui tombe euh, sur le ring <rire> KO Greg Tony l'a tué voilà bon aujourd'hui samedi il fait très chaud hydratez vous pensez à vous hydrater buvez beaucoup au moins 2 litres d'eau parce que surtout euh, je parle aux anciens n'ayez pas peur hein, buvez hein. là il fait quoi 38 degrés au moins facile hein. 38 degrés J'espère que tout le monde va bien, pour les motards, les potes motards, allez-y, allez-vous promener, allez-vous promener, c'est le... le temps idéal. Le temps idéal, vous, à la plage, là, où allez plonger, vous allez vous promener. Voilà, voilà, allez, Draguignan, c'est parti Il n'est pas con, lui, sérieux. Tu as vu ce qu'il a fait Tu as des gens, tu te demandes ce qu'ils ont dans le crâne, à faire des trucs comme ça. C'est à cause des gens comme ça que euh, qu'on qu a des radars, qu'on a de, des systèmes de des systèmes qui nous prennent notre argent. C'est à cause des mecs comme ça. Des mecs qui roulent que, qui savent pas rouler sur la route et qui sont des dangers publics. Ouais, lui il n'avait pas à s'engager j'étais déjà dans le bon point ça c'est 80% du stress de 80% du stress dans notre métier c'est ça c'est la route parce qu'on parle de Draguignan, le chat de Draguignan. il y a un chat qui s'est fait... Un chat qui s'est fait torturer à Draguignan. T'as su ça ou pas Un chat qui s'est fait rouer de coups et il s'appelle Poilu. C'est un chat qui était bien vu par... Dans le quartier, il a été recueilli. Il était gentil. Il y avait une dame qui lui donnait une gamelle, etc. Et un jour, on le retrouve massacré, les yeux en dehors de la tête. Euh, laminé à coups de tesson de bouteille enfin, charcuté le, la, la bête complètement euh, euh, mutilée quoi. il y a eu une enquête qui a, qui, a, qui a été faite il y a des gens qui n'ont pas voulu parler pour le coup parce qu'ils avaient peur de des représailles etc donc ça fait tellement de bruit cette histoire que du coup euh, il y a une mobilisation nationale ah oui, ça a fait du bruit, hein, cette, cette histoire. Donc, il y a des gens qui sont révoltés, ils sont sortis dans la rue et tout. Si bien que l'enquête, a... ben, du coup, elle a été obligée d'être menée avec diligence, on va dire. Jusqu'au Jusqu jour, où ils ont trouvé le suspect. Ils l'ont interpellé. Âgé d'une trentaine d'années. Et voici ce qu'il dit. Le chat, il en avait marre d'avoir euh, de l'urine dans sa voiture. L'excuse à deux balles. Des hein. chats, il y en a plein dans les rues. C'était peut-être pas pollu qu'il y pissait dessus. Un chat, il va pas pisser à l'endroit où il va dormir. D'accord bon. Bref. Il a vu le chat sur le capot de sa voiture. Il lui a mis un coup de savate dans la gueule. Le chat est tombé. Et il, a... il lui a mis deux coups de savate. Il avait des chaussures de sécurité. Il l'a tué. Et il l'a... Mais il l'a estropié, quoi. il a mis plusieurs coups de pied, là. il l'a tué. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et il va être jugé en septembre là, le gars. Là. Et je pense que son calvaire, il n'est pas fini. Parce qu'on fait, on fait pas de mal à un animal. quoi. Moi j'adore les chats, franchement j'adore les chats. Il y en a qui n'aiment pas les chats, moi j'aime bien les chats. Il y en a qui aiment plus les chats que les chiens, euh, moi j'aime bien les deux. Euh, les chats, c'est autonome, c'est gentil, un chat. Lui, tu le prends en prison, là. tu le prends, et tu lui mets des coups de savate dans sa gueule, tu, tu, tu lui casses les mains pour plus jamais... Je euh, tu sais pas, enfin, tu, tu l'estropies, quoi. Ses pieds, là, le pied qui a tué le, le chat, là. Tu lui casses, là, tu lui casses le pied, tu sais pas. Tu, le mec, faut qu il faut qu'il soit estropié euh, sur une chaise roulante. Et encore, ça serait encore nous qui le payons... Là. Il serait estropié, il toucherait une prime, ce, ce connard. On voit qu'il y ait des enculés comme ça qui, sur la terre. Un truc de fou. Quoi. Salut JC, Harley, sauvetage. Je ne vais pas faire long euh, sur, le, euh, sur le live. C'est pour ma famille, pour ceux qui, euh, qui veulent des nouvelles. Voilà. je vais prendre l'autoroute je vais sortir en nuit. ça sera beaucoup plus rapide je t'ai donné le ticket tout à l'heure Oh, c'est quoi ce merdier encore putain mais non fais chier pour passer par là <rire> non mais on met plus de temps quoi on va perdre du temps si on passe par la regarde là ça... je vais attendre quoi 4-5 minutes puis après ça sera bon c'est juste qu'il y a deux il ya deux entrées et ils sont 25 000 à vouloir la, la prendre donc c'est pour ça que ça fait ça. Voilà, voilà. Bon, la famille, les amis, bonne journée. Pour ceux qui sont en week-end, profitez bien. Piscine, drink...